Voilà, bonjour, bonjour à tous, je voulais vous faire cette vidéo, pour rendre gloire à Dieu, euh, ce témoignage, donc euh, voilà, je me présente tout d'abord, je, euh, je vais vous parler de moi, je suis né en Belgique, à Bruxelles, j'ai grandi dans une famille musulmane avec ma mère, j'ai également deux frères et soeurs, je n'ai pas connu mon père de la vie. Parce que malheureusement, ben, à ma naissance, euh, mon père euh, est parti. Et du coup, euh, j'ai pratiqué euh, la religion musulmane jusqu'à l'âge de 18 ans. Par enfin, la suite, euh, j'ai fini mes études euh, en menuiserie, donc euh, pendant 3 ou 4 ans, j'ai fait. Après cela, euh, j'ai commencé à travailler dans un magasin. Et euh, un jour, une amie euh, m'a amené chez euh, des personnes était, qui étaient en train de prier. Et ce jour-là, je ne savais pas encore euh, qu'est-ce que cela euh, allait changer euh, dans ma vie. Et euh, la personne qui dirigeait cette euh, cette réunion de prière m'a dit euh, écoute david euh, le, le seigneur m'a montré que voilà, tu as une écriture euh, biblique que es sur son entorse donc je comprenais pas encore ce que cela euh, signifie et quelques temps plus tard euh, j'ai pris la, la décision euh, par après euh, après cette réunion, euh, j'habitais encore chez mes parents, donc j'ai pris la décision d'aller m'installer seul dans un appartement. Mais euh, pendant ce temps-là, euh, cette amie justement en question, je l'ai rencontrée à nouveau euh, dans le travail où j'étais. Et elle m'a dit, écoute, ce serait bien que tu viennes avec moi. À l'église. J'ai dit oui, je suis parti avec elle à l'église. Et euh, à ce moment-là, le pasteur m'a euh, appelé par mon nom. Je ne me connaissais pas, je n'avais jamais parlé avec euh, ce pasteur-là, avec ce monsieur, cette personne en question. Et il m'a appelé de loin, j'étais presque au bout de la salle, puisque la salle était déjà complète et il m'a dit, il m'a appelé, euh, « David, est-ce que tu peux venir à l'avant? » Et à ce moment-là, je n'osais pas trop, euh, je me suis levé, je me suis dirigé vers l'avant, et il m'a dit, « Écoute, c'est le Seigneur qui t'a appelé, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas... Ce n'est pas euh, moi personnellement qui t'a appelé, c'est le Seigneur qui t'a appelé. Ok. Je suis monté sur le, sur le podium. Et il m'a dit, répète après moi. J'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais par la suite, euh, je n'étais pas tout de suite... Euh, je sentais comme si au fond de moi, j'étais pas encore à fait prêt. Et euh, par la suite, euh, je me suis dit bon, je vais, euh, je vais essayer de faire un peu de recherches et tout ça. Jusqu'à ce qu'un jour, euh, je fasse la rencontre de ma femme et euh, qui s'appelle Flora, qui est de la Côte d'Ivoire et donc euh, avec elle j'ai commencé à aller à l'église avec elle et petit à petit euh, j'ai commencé à être la présence dans la présence de Dieu parce que quand, quand j'ai commencé à aller à l'église c'est parce que je ressentais comme une, une envie au fond de moi qui me dirigeait vers lui. Et euh, par après, en étant vivant avec ma femme pendant quelques temps dans mon appartement, j'ai commencé à avoir euh, des histoires avec ma famille parce que, bon, malheureusement, euh, ma famille ne tenait pas à ce que des relations avec euh, avec une africaine c'était très difficile pour moi et après quelques temps c'est ça a commencé à s'arranger au fur et à mesure mais il a fallu du temps de la prière la persévérance pour que les choses commencent à s'arranger parce qu'on a eu de toutes les histoires de des menaces de mort et au début ça n'allait pas très pas très fort et malheureusement avec toutes ces histoires euh, on est resté pendant plusieurs années sept ans que je n'ai plus vu mes parents je n'ai plus vu mes frères et soeurs et euh, même plus de coups de téléphone plus, plus couper les ponts euh, Entièrement. Mais Dieu m'a fait grâce. Il nous a fait grâce à notre famille. Il nous a béni. On est resté vivre le mieux possible dans notre coin et dans notre dans notre appartement. Et euh, on est resté dans la prière, à prier, confier notre vie à Dieu. Et Dieu où il est, il est grand, il est bon. Il nous a donné une première fille, naissance. donc ma femme a donné naissance à une première fille, Emmanuela, qui veut dire Dieu est avec nous. Elle est née le 24 mars 2014, et c'est pas fini. Dieu nous a encore bénis après cela. Un an après, le 22 août 2015, le Seigneur nous a bénis encore. Et on, a, on a pu nous marier à l'église. Et... Pendant... Justement avant de faire notre mariage, Dieu nous a dit de toujours pardonner. Il faut toujours pardonner les gens, même les gens qui nous ont offensés. Il faut les pardonner. Et c'est ce que j'ai fait. Avant qu'on puisse nous marier, j'ai repris contact avec ma mère. Quand j'ai repris contact avec ma mère, j'ai dit, écoute, maman, je voudrais me réconcilier avec toi. Même si... On a eu des, des mauvais moments. On a eu des bons moments aussi également. Malgré la relation qui de, que j'ai avec ma femme et tout. Euh, il faudrait que on puisse à nouveau se reparler parce que c'est important. Je sais que tu peux pas comprendre cela parce que tu pratiques la religion musulmane. Mais voilà. Si moi-même j'ai accepté Jésus, si moi-même j'ai pris Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu ne peux pas comprendre cela parce que ça a toujours été comme ça avec la religion, religion musulmane et, et chrétienne. Moi, c'est parce que la religion musulmane, en fait, en réalité, j'ai été imposé par cette religion de ma mère. Mais ce pas avec le cœur que j'ai accepté de, de pratiquer cette religion. Quand, quand on est petit, vous savez, on a parfois des choix qu'on nous impose et que des fois on n'est pas d'accord ou prêt à accepter. Et, et là, c'est Dieu lui-même qui m'a mené à lui, pour la religion euh, chrétienne. Euh, pour moi, euh, je, au tout départ, je n'étais pas d'accord euh, à pratiquer la religion musulmane, mais c'est après que j'ai compris, en prenant euh, un peu de lâche, que pour moi, euh, c'était la religion chrétienne qui était, qui était faite pour moi, et c'est aussi avec, avec le cœur que je me suis dirigé plus vers la religion. Donc voilà, maintenant, après, euh, mettre, euh, comment dire, après m'être mis avec ma femme et ayant eu des enfants, j'ai connu ma religion chrétienne. Et je me suis accroché à Dieu avec ma femme pendant plusieurs moments. On s'est mis ensemble, on priait Dieu, qui continue à, à nous bénir et euh, à, à, nous faire grandir, à faire grandir cette famille, à évoluer dans la prière. Et franchement, je bénis. Le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous dans notre vie. Pour tous les moments difficiles qu'on a passés ensemble, le Seigneur est avec nous. Et il continue chaque jour, chaque jour, chaque jour, de nous bénir, de bénir nos familles, nos proches. Et euh, c'est vraiment une grande joie, une grande joie pour moi partager cette vidéo avec vous pour vous dire vraiment, pour témoigner vraiment de la, la grandeur de notre Dieu et qu'est-ce qu'il fait pour nous encore tous ces moments de notre vie, tous les moments difficiles que les personnes passent chaque jour, les moments difficiles. Et nous, il nous a fait cette grâce cette bénédiction de nous apporter l'harmonie, la paix, la joie dans, dans, dans la famille. Et Tout cela, il peut le faire pour tout le monde, pour, chaque, pour tous ses enfants, pour chacun de nous. S'il peut le faire pour nous, il peut le faire pour vous. C'est pour cela que je voulais également... Vous dire que ça m'a motivé à faire également cette chaîne Alcor, Alcor TV Montre, euh, parce que c'est quelque chose que Dieu m'a mis en cœur. Il m'a mis en cœur de, de créer une chaîne afin de sensibiliser le peuple de Dieu et les personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur vers lui à sauver des âmes le plus possible et euh, cela euh, j'ai, au tout départ je vais vous expliquer, j'ai eu l'idée de faire cette chaîne. et un jour, par hasard, j'ai mon papa spirituel qui est en Côte d'Ivoire, il m'a appelé par téléphone, il m'a dit écoute David m'a parlé et m'a expliqué que ce serait bien que tu, tu fasses une chaîne euh, une chaîne youtube pour sensibiliser un peu mes enfants qui sont un peu perdus qui ont perdu un peu le chemin pour les ramener vers moi ainsi que les personnes qui me connaissent pas encore, qui puissent venir également vers moi. Et c'est dans ce contexte-là qu'il m'a dit, écoute, on va, on va travailler ensemble sur ce projet. Et euh, j'ai dit, ok, ça va on, va, on va prier pour ça, et puis et puis euh, on, va, on va travailler ensemble là-dessus. C'est pour ça que j'en profite aussi également pour remercier mon papa spirituel, le pasteur et prophète euh, Amesan et sa femme pour leur soutien et, euh, et le temps pour l'aide qu'ils apportent à la chaîne. Et aussi euh, je, vous, je vais vous transmettre les coordonnées pour la page Facebook qui est Blessing Church France. Et euh, également pour la une autre deuxième page Facebook au cas où si vous voulez prendre contact avec le, le pasteur directement. Amesan Alaniquez qui est le nom et prénom de, du pasteur tapez dans la recherche dans la barre de recherche de Facebook. Vous vous abonnez et puis euh, si vous voulez prendre contact directement avec lui. Et également je vais vous donner aussi également les coordonnées whatsapp au numéro c'est un numéro de la Côte d'Ivoire qu'il faut juste euh, enregistrer dans vos contacts du, du téléphone pour qu'ensuite vous pouvez euh, faire euh, euh, parler directement par contact vidéo ou par appel donc pour le, le numéro c'est le 00225. 08 89 60 53. Je vais répéter le 00 225 08 89 60 53. Donc voilà. Merci encore à tous pour votre compréhension et votre temps. Que le Seigneur vous, vous bénisse abondamment. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous remercie. très très bientôt pour euh, de prochaines vidéos. Donc euh, de toute façon, je vais par après encore euh, publier euh, quelques vidéos que j'ai déjà euh, mis euh, sur notre chaîne YouTube Altor TV Monde et également euh, des, des prédications, de directes de notre pasteur euh, qui est en Côte d'Ivoire là pour le moment en ce moment il est euh, il est en séminaire euh, au Cameroun il voyage également euh, vers Paris un peu partout dans le monde pour euh, évangéliser euh, des fidèles donc voilà merci à tous et à très très bientôt soyez bénis